Sarah, bienvenue, merci, merci. d'être là. Merci. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur, sur toi Très simple. Bah écoute, j'ai 37 ans, je suis originaire de Draveil dans l'Essonne euh, et aujourd'hui je suis directrice de Change.org, qui est une plateforme qui permet à chacun de lancer des campagnes sur les sujets de son choix. Et puis euh, je milite un peu ici et là dans plein d'initiatives euh, dont le fil conducteur c'est toujours euh, comment est-ce qu'on peut aider les gens à prendre conscience du pouvoir qu'ils détiennent et à l'utiliser pour euh, changer le monde. Ok, super. Et donc la session sur laquelle tu es intervenu au WeShareFest, c'était sur le militantisme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Quel était le sujet de cette session et est-ce que tu retiens quelques points saillants ouais. En fait, notre idée, c'était comment est-ce qu'on milite aujourd'hui Est-ce que finalement, les référentiels d'avant, ils fonctionnent toujours Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des choses qui ont vraiment évolué. Il y a eu des changements majeurs, en fait, dans la manière dont les gens se mobilisent aujourd'hui, avec les grands mouvements autour du climat, les grands mouvements autour de la lutte contre le racisme, ou même les grands mouvements qu'on a vus autour de la question des retraites. En fait, il y a une espèce de remise en question de la manière dont on peut agir et dans la manière dont on se mobilise. Et cette remise en question, c'est d'abord un retour du personnel, c'est-à-dire qu'on se pense en collectif, mais on agit aussi à personnel en fonction de son histoire, en fonction de qui on est, et aussi euh, finalement son personnel, son individuel, ça crée en fait une histoire qui peut mobiliser beaucoup plus largement. Donc, ça, c'était un peu un des points qu'on a vu ensemble, c'est que euh, finalement, on a été un peu dans une idée euh, jusque-là où le politique était euh, séparé euh, de l'intime. En fait, on voit comment l'intime, ça devient un outil vraiment de mobilisation. Puis, un autre truc qu'on a vu qui était assez fort, c'est la question du temps, parce que oui, forcément, c'est le sujet du festival. Et aujourd'hui, la grosse question, c'est comment est-ce qu'on trouve le temps pour militer, parce qu'on a des vues des vies très très pleines qui ne nous permettent pas toujours d'accomplir ce qu'on veut faire et surtout de s'engager sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Et donc on a exploré comment finalement militer au sein même de son travail en tant que devenir un salarié activiste par exemple dans son entreprise sur la question des violences sexuelles, pour donner un exemple, ou alors comment est-ce qu'on peut bah, décider de prendre du temps de décider de travailler moins si on en a la possibilité, pour prendre du temps pour monter des organisations qui permettent d'agir efficacement. Et en fait, ce qu'on s'est dit à la fin, c'est que finalement, on n'a pas beaucoup de temps, on a des enjeux qui sont importants, et donc la seule solution, c'est d'être plus nombreux pour pouvoir se partager le taf. Ok, donc c'est une vraie invitation pour les participants, du coup, aussi à se mobiliser. Ouais, absolument. En fait, je pense que c'est ça, de toute façon, l'idée du festival. Attends, il y a mes copines qui le foutent. <rire> Ah Oui, donc forcément, ici, on est là tous, on se dit il faut changer le monde, il faut qu'on fasse des choses. Donc la question, c'était comment est-ce qu'on saisit cette opportunité pour questionner nos méthodes d'action, d'engagement, et aussi comment on emmène plus de gens autour de nous. Je pense que c'est aussi dans l'ADN de WeShare, c'est euh, on ne reste pas entre nous, on partage, on essaie d'amener plus de personnes avec nous. Et mm -hmm. j'espère qu'on aura trouvé quelques clés sur cette, euh, sur cette table ronde. Super, merci. J'ai une autre question par rapport au temps, en fait. Ouais. C'est justement, là, on le parle, comment... Euh... Prendre le temps dans nos vies professionnelles, mais est-ce que le temps long pour toi, dans ta vie personnelle aussi, euh, Voilà, qu'est-ce qui, qu qui résonne, qu'est-ce que ça t'évoque euh... En fait, moi je suis vraiment une activiste, genre euh, quand je vois des trucs à la, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, je me dis toujours faut absolument faire quelque chose, j'ai toujours ce sentiment d'urgence absolue. Ouais. Et en fait, ce que j'ai appris récemment, et notamment via des militantes euh, que j'ai beaucoup écoutées, c'est qu'en fait, il faut avoir à la fois l'urgence du moment, c'est-à-dire il faut savoir agir dans les moments d'opportunité, mais aussi la patience de Milan. Et en fait, ce que ça veut dire la patience de Milan, c'est de concevoir qu'on est ici, on est un, un maillon de la chaîne, et on, est, on peut faire des choses aujourd'hui parce qu'il y a eu des gens avant nous qui nous ont permis d'être là où on est, mais aussi nous, on doit ouvrir la voie pour les personnes après nous. Parce qu'en fait, la lutte pour la liberté, eh ben, c'est une histoire de l'humanité, ça s'arrêtera jamais, et il faut toujours qu'on qu soit mobilisé, mais qu'on accepte aussi qu'on fait partie d'une histoire plus large que nous. Super. Est-ce que tu as un dernier mot à passer pour les participants du Vichar Fest bah Juste, euh, bravo, continuez à vous mobiliser et surtout euh, allez chercher la personne euh, que, euh, qui, est, par exemple, qui habite à côté de chez vous, votre collègue, et la prochaine fois, ramenez-la. Comme ça, on est sûr qu'on a grandi le cercle. Merci beaucoup, Sarah. <rire> Merci.